T'en fais pas, les chachas de Noël vont bien, ils se reproduisent à une vitesse, t'imagines même pas, tout comme les chouchous de Noël, ben bah oui, bien sûr. Oui, t'en fais pas. moi oui, oui, oui, je sais, on en a Ah non, j'ai pas mangé toutes tes. Mm. Je te repaye. Mm. Ah, c'est juste ça. Alors, mon Noël, je suis rentrée, ça a été ton week-end. Et toi, ça a été ta ta Oui, ça a été. Bah, T'as eu de ton booster ah oh, merde, le Wooster Euh, non mais en fait, j'ai oh. profité du week-end, je me suis détendu. je me suis dit, je vais t'attendre, ça te fera plaisir. Oui, oui c'est vrai. Allez, viens, alors on va les ouvrir tous les deux. Alors, tu vois, je t'ai attendu, donc on a le 18. Non plus, je vais te demander, tiens, cadeau. C'est Noël Merci beaucoup Noël. Et voilà, et le 19. Et là, il ne reste plus beaucoup de casser la pilette. C'est pas grave, c'est pas grave. 18 et 19. le 19. Alors ah, vas-y, ouvre le 18 en première. Je me décale, vas-y. Oh, bah t'as un joli truc d'eau. Mais oui Le kawasoon. Et t'as pas montré, mais l'enveloppe, c'était un Pegasus, voilà. avec... Ah oui, Ça va avec. Ayou. ouvre c'est pas oui. pratique d'être debout aussi. Un hein. problème. Production d'armes sanguins, pilote structure psy, ablation des Gémeaux, mélange de styles, supervision, acquis du chaos, qui est super et qui <rire> Ça va être un petit bout de cartoon. Et moi, qu'est-ce que je vais avoir surprise Oh Légendaire héros magique, ça c'est cool. On a deux super boosters aujourd'hui. Hein. C'est cool. On a bien fait de faire une deux en un parce que j'ai mangé tous les gars. je veux dire Par parce que je me suis régalé. Euh, j'ai passé un bon week-end. Sorcier chronographe, curry boli, ça c'est pour moi. Voilà, Allez, pour moi. Réglage, fusion miraculeuse et, et, et le collecte, Et voilà. Bon, bah c'était pas ouf, ouf mais. Ah, petit curry boli. Sinon, t'as pas envie d'un petit biscuit? Si. Ah, vas-y, tu vas goûter, tu vois, ils sont super bons. Tiens, vas-y. Ils n'ont pas le même goût que la dernière fois. Merde, j'ai oublié le sel. Quoi, t'as oublié le sel J'en ai dit.